Salut les boys, salut les girls, c'est Weedman, content de vous voir. Aujourd'hui, on fait la dégustation numéro 18, le Soul Shine. Soul Shine, graciosité de Giselin. Giselin a envoyé plusieurs échantillons, dont certains étaient identifiés de double A et d'autres 3 A. Et comme le Soul Shine, Giselin nous a indiqué que c'était du 4 A. Tu t'es fait fourrer. Euh, Gislin, c'est pas du 4A. Euh, je l'ai regardé avec ma loupe. Je l'ai regardé avec mon microscope. C'est pas juste l'arôme qui, qui est terreux. Euh, terreux, c'est une arôme euh, bien normal comme les autres. C'est pas à cause que c'est terreux que c'est du 2A. Il euh, n'y a pas de tricôme. tricôme euh, J'ai reçu un microscope. Hein? Vous avez sûrement vu ça une euh, précieusité de Dominique merci encore mille fois et puis je commence à, à apprendre à l'utiliser ça fait seulement là, une journée que je l'ai euh, j'avais quelques cocottes de pinko de saint raphaël j'en ai plus on voit la différence euh, les trichomes avec euh, le petit bout euh, au bout du trichome la petite tête euh, blanche c'est ça paraît, ça paraît que San raphaël le pinko de San raphaël est très bien, très beau. Mais là, le Soul Shine, ici, euh, il n'y a pas de tricônes. Euh, C'est même tout cassé, on dirait, les tricônes. C'est vraiment magané. On va égriner ça. On va égriner ça ensemble. Soul Shine... c'est la deuxième variété que j'essaye de Gislin. la première variété c'était du 2A et puis euh, c'était du 2A, j'étais euh, satisfait euh, de ce cannabis-là. Mais là ici 4A, je m'attends à, à, à quelque chose de mieux et puis Giselin m'a donné une grosse cocotte puis je l'ai déjà essayé, j'ai déjà goûté et puis c'est pour ça là, que je, je suis doublement certain que c'est pas du 4A que euh, soit tu t'es fait fourrer ou bien que le gars il s'est trompé de sac Mais ça c'est du 2A c'est bien généreux de dire que c'est du 2A là. Euh, Ça c'est sûr que c'est du pot de rue euh, D'après moi c'est ton pocheur qui t'a vendu ça Et puis euh, les autres variétés aussi finalement là ça vient de la même place. Les goûts sont différents. C'est même pas le même cannabis. Mais j'ai l'impression que c'est pas du BC. En tout cas, dis moi les, dis moi les, si ça vient du BC. Peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est du cannabis. Du BC. Pas cher. Hein? Ça se peut, ça se peut. Euh, mais tant qu à acheter du cannabis pas cher. Euh, par Internet je sais pas je sais pas tant qu'à fumer des affaires euh, comme ça, j'irai me chercher un, un once là, de EXO euh, les OS OS 130, OS 220 je pense que je pense que c'est mieux que ça je pense que c'est mieux que ça j'espère que t'as pas payé cher pour ton Soul Change ici Alright. Parfait. Juste avec le look, la cocotte, on, on le voyait que c'est euh, C'était ordinaire. C'était ordinaire. Euh, L'humidité, c'est sûr que c'était pas là. Mais euh, tu le voyais, tu le voyais. J'ai un autre échantillon ici de 4. Je pense que lui il est un peu mieux. Euh, mais c'est pas du 4A, euh, j'ai pas fait la vidéo encore, mais c est, c est, ça, ça ressemble, ça, ça ressemble pas mal, peut-être une petite coche de plus, mais euh, juste avec le microscope, là, ça fait une, une bonne différence, on le voit très bien, mais même sans microscope, on le voyait. Cette vidéo aussi, c'est un peu la suite de l'autre d'avant. J'ai appelé euh, la SQDC. J'avais fait la vidéo, tout ça. Euh, je présenterai pas cette vidéo-là euh, sur YouTube. Personne ne va voir cette vidéo-là. Euh, l'employé, c'est une fille. La vidéo euh, avait commencé vraiment assez hard. Euh, vraiment là. La fille, euh, l'employé... Euh, ben, ma question, c'est que j'avais appelé à la SQDC pour savoir les pilules de ça, là, les pilules à l'intérieur de ça, mais c'était quoi le taux de THC pour chaque pilule? Donc c'était ça la raison de mon appel, et puis euh, l'employé de la SQDC a fait vraiment des efforts, et puis euh, elle me disait un peu n'importe quoi au début, Là, j'ai dit regarde, vais juste avoir la bonne réponse, est-ce que tu peux peut-être demander à ton superviseur de ça? Euh, Bien nerveuse, euh, elle voulait vraiment trouver la réponse. J'ai essayé de l'aider, j'ai essayé parce qu'il euh, y a une équation à faire. Il y a une équation à faire puis c'est comme un peu les joints préroulés dans le temps. Terreux, terreux au bout. Mais ça ne vient pas me chercher. C'est du 2A ça là, mon ami, c'est vraiment pas du 4A. Euh, D'après moi le gars il a laissé. Il a laissé son doigt coller sur le A, man, sur le clavier. Euh, il y a deux A de trop là-dessus, mon chum. C'est.. C'est.. Écoute, c'est du pote à 100$ ça, là. On s'entend. Euh, non, je sais, j'y vais fort, le gros. J'y vais fort. J'espère que ça te fait pas mal, OK? Mais. Le gros.. Eh, je ne peux, peux pas croire que tu as payé plus cher que ça. La SQDC, la fille, elle voulait vraiment faire son possible. Là, j'ai dit regarde, ce si pas la réponse, c'est pas grave. Moi, c'est des pelus c'est 8,37 mg dessus. Et puis, je voulais juste savoir comment faire. Écoute, j'ai deux personnes sur Instagram qui me donnent un peu leur version. Je pense il y en a un qui est sorti peut-être. Gagnant de ça, il y a 1,5 g de cannabis pour faire ça. Ils ont pris 1,5 g euh, de cannabis. Je pense qu'il faut faire 1,5 g grâce à l'abonné sur Instagram. 1,5 g divisé en 30, il y a 30 capsules, ça donne 0,05. 0,05 ça donne 50 mg. Je sais pas si je me trompe. Donc euh, le calcul c'est 8,37 divisé par 50, ça donnerait 16,7% de THC. Je ne sais pas si c'est le bon calcul. 1.5 g divisé en 30, ça nous donne 0.05 mg. Ce 0.05 là, euh, ça égale à 50 mg. 8.37 divisé par 50, ça donnerait 16.7. Euh, L'affaire qui me chicote là-dedans, c'est que sur le site de la SQDC, quand on va voir le produit Capsule Pink de San Rafael, c'est écrit que c'est modéré, l'intensité de THC. Modéré, là, c'est pas moyen. C'est vraiment juste une coche sur trois. Donc, c'est vraiment léger. Euh, si ça donne 16,7, c'est pas léger, 16,7. Moi, l'ayant essayé moi-même personnellement, la première pelule à vie, j'avais l'impression que c'était entre 5 et 8 de THC. Euh, avec une deuxième pilule, une troisième pelule le lendemain, en faisant euh, deux expériences, je me suis révisé euh, de 5 à 8 à 10% de THC. J'ai pas encore repris de pilule de capsule. J'en ai pris seulement 3. Euh, ça fait déjà là, quelques jours que j'en ai pas pris. Euh, éventuellement, je vais en prendre d'autres. J'aime ce produit, ça gèle. Mais là, ça gèle-tu avec l'équivalent d'un 16.7. Une chose, par contre, qui pourrait peut-être se rapprocher de 16.7, c'est le « down », les effets secondaires de ces pulls-là. On sait que quand on fume un joint régulier, euh, à la fin de notre buzz, après deux heures, après trois heures de temps, le buzz est diminué. Ça peut arriver qu'un cannabis euh, nous, nous nous rend euh, une mini-dépression. Dépression, là, euh, dépression là, euh, On est plus « down », pas en dépression, pas en dépression plus fatigué, plus down, euh, plus amorphe. Euh, souvent, euh, quand, on, euh, quand on fume un joint dans une soirée, puis qu'on tombe amorphe après trois heures, ça se peut qu'on en refume un deuxième. Euh, donc, c'est pour ça que le 16,7%, en faisant le calcul 8,37 divisé en 50, qui donne 16,7, l'équivalent d'un joint quand même quand même assez euh, modéré, quand même, pas modéré, assez moyen, dans le fond. Peut-être que ça serait 16.7, vu que le down est, est assez présent, le trip de bouffe est présent beaucoup. Les effets secondaires là, du cannabis avec les capsules sont présents. Donc, euh, avoir un trip de bouffe, est-ce que c'est un effet secondaire? Oui. Euh, oui, oui. Parce que, habituellement si on est habitué à, à manger à certaines heures, ben si on fume un joint ben ça va nous donner l'envie de manger plus d'appétit en général chaque personne est différente mais euh, ça m'a donné l'appétit ça m'a donné l'appétit donc la raison pourquoi je n'ai pas mis la vidéo de la SQDC avec l'employé c'est qu'au début euh, c'était pas drôle c'était vraiment pas drôle ça en était tellement pas drôle que ça en était drôle mais euh, à la fin, le service est devenu. Euh, le service est devenu de 0 à 10 au cours de l'appel. Au début, c'était pourri. Euh, J'avais Ça n'avait pas de sens. Euh, la fille me disait n'importe quoi. Je dis là, là, tu, tu m'as dit à peu près réponses. J'exagère, mais elle va me réécrire son euh, courriel. Elle va me donner la réponse. Comment faire le calcul. Et puis, euh, elle était super gentille, super bonne. Et puis, euh, elle a pris ça à cœur. Elle voulait avoir la bonne réponse. Euh, bravo. Bravo euh, aux employés de la SQDC. Euh, C'est pas tout le monde qui est pareil. Il euh, y a des bons employés, il y a des mauvais employés. Euh, Peut-être que quelquefois, quand j'appelais, je je ne parlais peut-être pas à la bonne personne. Peut-être que c'était une personne, euh, une nouvelle personne, un nouveau employé qui n'avait peut-être pas eu au complet son, euh, sa formation. Sur le chaîne, euh, le joint de Gislin, je regarde sur les flics, euh, vraiment pas beaucoup d'informations. Euh, on nous dit ici fruité. Mais, mais c'est vraiment terreux. Euh, ensuite, on nous dit pas vraiment, on nous dit pas avec quel cannabis on a pu faire un croisement pour obtenir ce cannabis-là. On nous dit que ça nous donne un sourire dans le visage. Est-ce que j'ai un sourire en ce moment? Pas vraiment. Hey, t'as même pas fumé ton joint complet! Tu touches un point, tu touches un point. Mais <coughs> Je ne sais pas si ça me tendait au complet. C'est une joke, c'est une joke. C'est pas la terpène euh, cariophyllène qu'il y a là-dedans, là, mais euh, je l'aime pas, man. Je l'aime pas, j'aime pas ton sous pas ma faute. C'est la deuxième que j'essaye, l'autre je l'avais plus aimé. Je ne pas sur ton sous -chain. Donc on va attendre la réponse pour euh, la pilule de la SQDC, le 8.37 que j'ai ici. Euh, c'est équivalent à combien de pourcentage de THC, supposément qu'on peut avoir une réponse. C'est un petit peu comme les joints préroulés, là, présentement, là, les joints préroulés, euh, je ne sais pas si c'est toutes les compagnies qui ont fait ça. Je ne sais pas si c'est la SQDC elle-même qui a fait ça, j'imagine que non. Sûrement que c'est la SQDC qui a demandé aux compagnies d'apposer, de coller un collant sur les paquets de joints préroulés. Sur le collant, c'est indiqué le taux de THC du joint. Parce qu'avant, euh, c'était écrit à coût de, de 8.37 mg, puis c'était même pas indiqué. Puis sûrement qu'il y a beaucoup de personnes qui ont appelé à la SQDC pour avoir la réponse. Et puis pour euh, pour arrêter d'avoir ce problème-là, bien sûrement que la SQDC a exigé d'avoir euh, le taux de THC. C'est sûr, que, puis la fille, elle m'a dit que c'était la première fois qu'elle avait cet appel-là. Il n'y a personne en un an et demi qui voulait savoir le taux de THC sur chaque pelule. Je peux pas croire à ça, qu'il n'y a personne qui a appelé ça. Peut-être qu'il y a d'autres monde qui ont appelé et qui n'ont pas pogné cet employé-là. Peut-être que l'employé, ça faisait juste deux semaines qu'il était là. Tu touches un point. Hey ton sous 4A, là... Man, c'est pas du... c'est pas du 4A, man, c'est du B, man, je sais pas c'est quoi, je... Giseline, man, c'est... Il est pareil comme ton autre, man. Il est pareil. Me <coughs> fais tousser, man. <coughs> Tabarnak. Non, non, ça so le shine, là. Il va shiner tout seul. Alright, hey, donne un pouce. On va revenir avec la réponse, là, pour les pelules. Et puis, euh, Merci à Ghislain pour ton cannabis. Merci à tout le monde qui m'encourage, donnez-moi un pouce, allez vous acheter un t-shirt, allez dans la description en bas, j'ai mis le lien pour être un Patreon et euh, mon compte Instagram. Ciao les boys, à la prochaine.